On ne compte plus le nombre de mamans qui ont dit un jour « Si jouer à la console, c'était un métier, on ne serait pas de soucis pour ta carrière !» Et bien qu'elles se détendent Powerhouse Gaming forme de vrais professionnels. Moi j'y vais du coup, quelqu'un veut un truc Pour les gens qui n'en ont jamais entendu parler, comme moi il y a très peu de temps, c'est quoi le e-sport Le e-sport Sport électronique, c'est la pratique compétitive des jeux électroniques ou des jeux vidéo. C'est du sport cérébral. Et Donc ça marche avec tous les jeux Pour prendre un exemple assez simple, Super Mario, c'est pas un jeu compétitif. Un jeu comme League of Legends, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu qui fait en sorte que deux équipes s'affrontent l'une contre l'autre en ligne. Et donc ici, dans cette école, on forme des joueurs de jeux vidéo professionnels Alors on leur donne tous les accessoires nécessaires pour y arriver. Mais bien sûr, on les forme aussi au métier qu'il y a autour de l'e-sport, comme euh, organisateurs d'événements, euh, journalistes, euh, des gens à la vidéo, c'est des gens qui filment, des gens qui stream, qui font de la retranscription, qui font du commentaire. C'est quoi streamer Ma grand-mère regarde. Alors le stream actuellement, euh, ce sont des personnes qui se filment en train de jouer. L'image qu'on a du joueur de jeux vidéo, c'est une pizza à côté de l'écran, un soda, une canette de bière. Chez nous, ils ont tous une petite gourde déjà devant leur PC. Ils ne peuvent la remplir que d'eau. On fait en sorte en fait, qu'ils aient un maximum de repas équilibrés. On essaie qu'ils mangent à certaines heures, on essaie qu'ils se couchent à certaines heures. Et donc, cette école, elle fonctionne en internat En fait, c'est une gaming house, donc une maison de jeu. Et je l'ai en fait, transformée en école. Les élèves donc, vivent ici sur place. Le matin, ils ont des cours avec des professeurs d'université. L'après-midi, ils ont des, des entraînements avec des coachs sportifs. Et c'est nécessaire que tout le monde vive ici en communauté Alors, Ça fait partie euh, du milieu. Je pense vraiment que si une équipe vit ensemble, elle a vraiment tous les outils pour mieux se comprendre et dans le jeu, ça se ressent. Pikachu Viens ici Pic Pikachu Non, Pikachu, tu ne fais pas caca Pikachu alors Nicolas, toi tu es joueur professionnel C'est ça Et ça c'est ton jeu, c'est Fortnite C'est ça Et, euh, et d'ici euh, quelques minutes, je serai moi aussi joueuse professionnelle C'est possible Allez, aussi. et donc comment je lance là Il suffit de cliquer sur jouer ah, ça, ça, ça, ça je sais faire Donc ça c'est un jeu auquel tu joues professionnellement C'est ça euh, En équipe C'est ça Vous êtes combien dans l'équipe On est quatre. Et on euh, a des serveurs privés Et en fait on dira un rassemblement jusqu'à 25 équipes Et que le meilleur gagne Là, si tu veux sauter, tu appuies sur espace, Allez. tu piques avec Z. Donc que... je me dépêche quoi. Donc toi, tu es professeur ici aussi Oui, je fais ce qui est en dehors du jeu, le, le rythme de vie, tout ça. Et je fais aussi dans le jeu en fait, il y a plusieurs sections. Et euh, ceux qui ont besoin d'aide, genre qui sont peut-être stressés avant un tournoi ou autre, je leur dis ce qu'il qu faut faire, je les rassure et tout ça. Euh, <rire> le but, c'est de se déplacer et il, chercher des armes. quoi. Il sait se tourner, le gars Ah oui. oui. Il faut que je l'aide. C'est l'heure du goûter. Je... je te laisse ça là. Hein. Je... <rire> et en face de toi, là, il y, y a une arme devant toi. <rire> Mais quelqu'un va me tuer de dos avant que j'y arrive, c'est sûr. Il courir hein, avec shift. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'en tant que prof, on sent qui va aller loin Oui, ou... oui très, très très vite. Juste en le regardant jouer, je peux voir si euh, cette personne a du potentiel ou pas. De toute façon, la base, c'est de comprendre le jeu, comment fonctionne le jeu, et après, d'essayer de s'améliorer de individuellement, et ensuite, euh, trouver une équipe et essayer de monter les échelons. Déjà, j'ai déployé mon parachute tout à l'heure, je ne sais pas comment j'ai fait. Moi, bah, c'est tout seul. Ah, c'est pour ça alors <rire> Non, à la toute fin pour atterrir Oui, c'est fait tout seul. Arrête, je croyais que j'avais compris des choses Un, un café, s'il vous plaît c'est pas le... Tout le monde sait pas, mais il y, y a des joueurs qui sont des vrais stars de leur milieu. Il et... bah, y a des joueurs qu'on appelle un peu des, des légendes, parce que ça fait des gens qui sont, c'est des gens qui sont un peu en place depuis très longtemps. Il qui... y en a en France, des stars oui, euh, il y en a énormément en France. Ah, il y a quelqu'un là Il y a quelqu'un devant toi. Est-ce oui. que je vais essayer de... Bah tu te fais tuer. Non C'est le décès. Je me suis déjà fait tuer Oui. Enfin, je viens à peine d'arriver, les amis. C'était rapide.